Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je Très content de vous savoir à ce soir. Bonsoir à vous tous qui êtes là encore ce soir. Bonsoir, bonsoir. Salutations chaleuses de ma part et de toute l'équipe MLC du Cameroun. Bonsoir à vous. Merci de Dès vous savez plus que nous ce de <rire> sorry. Une coupure de, de connexion. J'espère que je depuis euh, quelques heures. Euh, on, on va y arriver de toutes les façons. Une coupure de, de, de connexion. Ne vous déconnectez pas. Restez connectés pour quelques instants, je serai, je, serai, euh, je serai de retour. Je serai de retour parmi vous une fois que la connexion est rétablie. Voilà, je le disais hier, mais nous n'avons pas pu être là, mais nous, nous sommes... Aussi, nous, nous, Aujourd'hui, jeudi, je peux soit à toi, chers leader. Je... Voilà, content de te savoir en ligne, euh, content de te savoir en ligne ce soir avec nous. C'est un partenaire très dynamique du côté de l'Afrique de l'Ouest sur, euh, sur ce projet. Bien, donc, bonsoir à toi. Donc, je peux comprendre qu'il y ait ce soir, quelques personnes qui soient un peu surpris de notre programme de ce soir et qui ne soit pas là, c'est normal. mais On a voulu euh, voilà, donner une occasion à ceux qui n'ont pas entendu parler de ce projet d'en savoir davantage sur ce formidable projet d'investissement, sur ce formidable projet de financement participatif, sur ce formidable projet d'achat d'actions. Les actions, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Acheter, acheter les actions, acheter les parts de... Et ce soir, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai particulièrement voulu ce soir commencer notre présentation à travers cette phrase du très célèbre Warren Buffett. Vous savez, lorsqu'on parle des stratèges, des experts, des personnes de, en matière d'investissement, d'action, on ne peut pas ne pas citer Warren Buffett. C'est un américain, c'est quelqu'un de, de, de, de, qui s'est fait énorme, qui a, qui a bâti sa fortune sur l'achat sur, sur des actions, euh, sur l'achat des actions, dans le monde des entreprises. C'est quelqu'un aujourd'hui qui pour qu un fonds d'investissement les plus puissants dans le monde. C'est quelqu'un aujourd'hui qui est très respecté, qui est très écouté lorsqu'on parle d'investissement, lorsqu'on parle de financement d'entreprise. Euh, bonsoir à tous les leaders, toutes nos excuses. Je constate que le leader Victor a encore eu un souci de connexion, donc je vais poursuivre le temps qu'il nous retrouve. Déjà, je me présente, je suis Laurent Ambassa, son assistante sur le projet MLC. Je ne sais pas si parmi l'Assemblée ce soir, il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler du projet. Le leader Wilfried, vous avez entendu parler du projet MLC, sinon, est-ce que vous aurez des questions Ok, je vois que l'inviteur est de retour. Je vais dans le, passer le relais pour qu'il continue avec la présentation. Voilà. Wow. que là vous me recevez. Et, ce soir. Ce soir, j'ai le sentiment qu'on wow. va avoir wow. de gros wow. défis en euh, wow. matière de wow, à matière de mais comme je vous ai dit, euh, comme je vous ai dit, ne vous déconnectez pas. Euh, restez, restez connectés et euh, je reviens une fois que la connexion Lorsqu'on parle d'achat d'action, d'achat de pas d'investissement, et re, regardez le conseil que ce monsieur donne. A aux actions quand tout le monde s'y intéresse. Pourtant, le bon moment pour être intéressé est justement quand personne ne l'est. Parce que de manière aussi incroyable que ça, vous ne pouvez pas acheter ce qui est populaire et et, et penser que vous allez obtenir des résultats. Avec. Ce n'est pas possible. Le meilleur moment pour acheter des parts d'action, l'objet' projet, c'est pouvoir acheter des actions dans un projet. Le meilleur moment, selon ce mec, Warren Buffett, c'est d'acheter ses actions Lorsque personne ne s'y intéresse. lorsque les gens ont peur, lorsque des gens se posent des questions, les gens doutent, c'est pour faire attention à ça. Lorsque une entreprise est déjà connue, lorsqu'une entreprise des signes de crédibilité, des signes de force, de puissance, des signes de et que celles sont en place au rendent compte sa valeur est sa sa valeur est déjà surévaluée. En fait, l'action de cette entreprise est n'est pas une bonne affaire. La bonne affaire, c'est lorsque l'entreprise n'est pas encore connue. En vérité, à quelle place mise en place That's a... F Euh, Rebonsoir les leaders, vraiment toutes nos excuses. La connexion est vraiment catastrophique de notre côté à Douala ce soir. Mais qu'à cela ne tienne, on va poursuivre en attendant que le directeur nous rejoigne. Euh, Lorsqu'on parle de financement participatif, pour beaucoup ici, vous connaissez de quoi il s'agit. Mais il est important de savoir qu'avec l'évolution des cours actuels, il est bénéfique pour euh, une personne ou alors pour un entrepreneur ou pour quelqu'un qui aspire à un avenir meilleur de pouvoir justement avoir un moyen de sécuriser ses avoirs. Lorsque pas de sécurité et pas le quoi en fait euh, des projets on en a tellement sous la main que par moment on a de la peine à pouvoir reconnaître quels sont les bons ou alors quels sont les moins bons. Si le leader Victor est là, euh, je crois qu'il est revenu. Ok, leader, allez-y. Ce soir, on a du fil de connexion, de connexion. Voilà, je pense que nous ce soir on va y arriver. pour vous mettre sur en quoi Sous de ce sage conseil de Warren. OK OK OK Voilà uh <rire> ouais. wow, wow, wow. Ce soir, on est vraiment défié, est vraiment défié par la connexion ce soir. OK. Euh... que OK. Jean, cette fois-ci, c'est la bonne. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. On ne sera plus coupé, je pense, je l'espère. Voilà, donc, je voudrais vous présenter ce soir, très chers participants, très chers invités, un projet qui n'est encore connu, un projet dont on n'en peut pas encore assez dans le monde, mais qui est en train de se mettre en place. Et donc, selon le conseil de Warren Buffett, c'est maintenant qu'il faut se positionner sur ce projet. Pourquoi Parce que, comme vous allez le voir, ce projet qui se positionne sur quelque chose d'utile, de, de, de pertinent pour l'humanité, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'un projet de création et de mise sur le marché international d'un système de surveillance continue de la glycémie. Oui, quand on parle de glycémie, vous avez très vite compris, on parle du taux de sucre dans le sang. Quand on parle de taux de sucre dans le sang, on parle de diabète. Vous avez très vite compris, c'est de ça qu'il s'agit. En fait, il s'agit du projet de création d'une société d'ingénierie appelée MLC Ingénierie. Cette société-là veut avoir pour activité la création et la mise sur marché d'un de, de, de, de système de surveillance continue de la glycémie dans l'organisme humain. Un, une solution qui permettra aux 550 millions de diabétiques dans le monde de pouvoir, en temps réel, contrôler l'évolution du taux de sucre dans leur sang. Vous savez, le diabète est un mal c'est une crise mondiale, c'est un mal majeur. C'est aujourd'hui l'une des maladies qui décrit l'humain, qui décrit l'humanité. Les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé disent que 12% de décès adultes sont associés au diabète. En fait, chaque fois qu'il y a 10 personnes qui meurent dans le monde, sur les 10 personnes, il y a au moins une de ces personnes qui est diabétique. Donc le diabète est une maladie aujourd'hui qu'on devrait, qu'on doit considérer comme une véritable crise mondiale à cause de sa prépondérance, à cause de, de, de, de, de son impact, de ses conséquences dramatiques dans le monde. Il y a donc urgence de mettre en place des solutions qui aident les diabétiques à vivre un peu plus longtemps. Et l'une de ces solutions, c'est de leur donner à ces diabétiques-là, et même aux non-diabétiques, la possibilité de vérifier, de contrôler, de surveiller l'évolution du sucre dans le sang. Et c'est ça, ce système de surveillance de la glycémie, c'est ça, cet appareil-là, qui va permettre à chacun de ces diabétiques, et même aux non-diabétiques, de pouvoir contrôler le taux de sucre dans le sang. C'est cet appareil-là que la société dont je m'avais vous parlé, que le, le, le, ce monsieur, ce startup, ce créateur, cet entrepreneur à la personne d'Ivan Santanov, veut mettre en place. C'est cette société-là qu'il veut créer, qu'il veut construire. Et aujourd'hui, très chers membres, très chers participants, si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous êtes appelé à rejoindre l'actionnariat de cette entreprise le promoteur, le fondateur de cette entreprise, ce monsieur-là qui porte la vision, qui porte ce projet, a besoin de partenaires financiers, a besoin de personnes dans le monde capables de lui faire confiance et de l'accompagner dans la mise en place de ce projet. Parce que cet instrument de surveillance de la glycémie qu'il veut mettre en place est quelque chose de nécessaire, est quelque chose d'utile. C'est quelque chose qui, il est vrai, se fait déjà. Il n'est pas l'inventeur de cette solution. C'est une solution qui existe déjà. Sauf que la, les versions dans lesquelles cette solution existe sont des versions qui ne répondent pas à 100% aux véritables besoins, attentes des populations euh, euh, euh, souffrantes de diabète. En fait, quel que vous pouvez le voir sur cette image, les solutions de surveillance de la glycémie qui existe actuellement sont des solutions périodiques. Ça veut dire que tous les jours, vous faites des prélèvements de sucre, de, des prélèvements de sang sur votre doigt, Tous les jours, vous devez vous prélever le sang et aller vérifier à quel niveau se trouve votre taux de glycémie. Donc, si vous passez un jour... Deux jours, trois jours, sans faire ces prélèvements-là, vous n'êtes pas au courant de comment votre glycémie se passe. Or, il se trouve qu'à force de prélever sur vos différents doigts les, les pensions de sang, ça, ça finit par fragiliser vos doigts et à un moment donné, vous devenez, eh, comment je vais dire, vous ne devenez plus réceptif et ça devient un problème. Donc, c'est des solutions qui non seulement sont périodiques, mais deux, elles sont très coûteuses. Elles sont hyper goûteuses. Donc, et et, et aujourd'hui, il y a une nécessité d'avoir une véritable solution permanente et plus accessible au grand nombre pour pouvoir suivre ce système de ce, ce niveau de glycémie. La surveillance, la mesure périodique ne suffit pas. Pourquoi Parce que durant les quelques jours où vous ne surveillez pas votre taux de glycémie, le gramme peut se produire. Une augmentation subite suite à une consommation de quoi que ce soit peut arriver et vous vous retrouvez dans, la, dans le gramme. Parce que c'est ainsi que beaucoup de diabétiques passent de vie à agréable. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas surveillé leur système, de, leur niveau de sucre dans le sang pendant quelques jours. Et à un moment donné, la, le gramme, la catastrophe arrive. Ivan Zantanov veut porter sa contribution pour répondre à la demande pressante, à la forte demande du marché en système de santé, en appareil, en dispositif permettant de contrôler de manière permanente, à moindre coût, le niveau de glycémie. Donc il veut aujourd'hui créer ce centre d'ingénierie. Ce un proto, <warning microphones> hein, hein, hein, <heinhalf> un matériel unique, un unique qui ne peut pas être smartphone de pouvoir surveiller en temps réel pour que C'est ce... cette ville-là, c'est cette entreprise. Cette... Ivan ben, Saltanov va créer d'autres dispositifs qui vont permettre de résoudre d'autres problèmes de santé. Donc vous comprenez que c'est un projet qui a une véritable vision. Il n'y aura pas que le, le l'appareil la, la, de surveillance de la glycémie. On commence par l'appareil de surveillance de la glycémie, mais il y aura beaucoup d'autres appareils qui, de, de, de beaucoup d'autres maladies, de beaucoup d'autres domaines de la santé qui vont être développés et qui vont comme ça rendre cette entreprise révolutionnaire beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante et beaucoup plus rentable pour les investisseurs. Donc, j'ai un participant. Ce soir, vous êtes réunis, ce soir, vous êtes là parce que ce monsieur, ce russe à la personne Santanov, cet ingénieur-là, cet entrepreneur courageux, cet homme d'affaires reconnu dans le monde de l'entreprise. Pourquoi Parce qu'il a déjà participé à d'autres grands projets dans le monde, notamment la société Solar Group et bien d'autres sociétés. Il a réussi à créer des sociétés. Aujourd'hui, il, une fois de plus, veut mobiliser des gens, des partenaires, des investisseurs d'Afrique, d'Amérique, d'Europe, d'Asie, pour pouvoir construire ce centre d'ingénieurie, pour pouvoir réaliser ce projet. Et ce projet-là, c'est votre projet. Vous avez vu tout à l'heure Warren Buffett nous donner un conseil assez stratégique en nous disant, le meilleur moment pour rejoindre l'actionnariat d'une entreprise, c'est quand, en, quand l'action de cette entreprise est encore sous cotée, est encore une faible valeur. Et à quel moment est-ce que cela se produit C'est quand l'entreprise est encore à sa création, est encore dans sa phase de conception, est encore à son moment d'immaturité, comme c'est le cas. Pourquoi Parce que c'est effectivement en ce moment-là, c'est effectivement en ce moment-là que la valeur de cette entreprise, de ce projet est encore faible, que les actions de cette entreprise sont encore moins coûteuses, sont encore plus accessibles et que sur la durée, vous êtes capable de vous faire énormément d'argent. C'est vrai, à ce stade du développement de cette entreprise, ce n'est pas le stade où tout le monde a envie de rejoindre cette entreprise. Ce n'est pas le stade le plus populaire, ce n'est pas le stade le plus attractif. Mais c'est effectivement à ce stade-là, c'est effectivement à ce moment-là que Warren Buffett vous dit, c'est à ce moment-là que vous, vous devez rejoindre l'entreprise. Voilà, c'est à ce moment exactement que Warren Buffett vous dit que c'est à ce moment-là qu'il faut rejoindre le projet. C'est à ce moment-là qu'il faut prendre son sujet. Donc, chers participants, vous qui êtes là ce soir, vous qui avez pris de vos temps, vous qui, malgré l'instabilité de la connexion Internet, êtes là pour nous suivre. J'ai envie de vous dire ce soir, Ivan Santano vous demande, vous sollicite, vous dit de venir le rejoindre pour ensemble, à travers vos contributions financières, mettre ce projet en place créer cette application telle que vous pouvez voir dans cette image, cette application que chaque membre malade ou non malade pourra poser sur son bras et avec son appareil, son, son, smartphone, son smartphone, suivre de manière permanente et en temps réel l'évolution de sa santé. Et comme je vous l'ai dit, rappelez-vous, c'est le premier projet, mais ce ne sera pas le seul projet. D'autres projets vont être, vont être développés. Donc, très cher, si vous êtes là ce soir, devenez investisseur, devenez copropriétaire, devenez actionnaire dans cette entreprise. C'est ça l'offre, c'est ça la proposition. Venez partager 50 des parts d'investissement de cette entreprise. Venez acquérir une portion des 50 de l'action de cette entreprise. Parce que comme vous le voyez, les propriétaires de l'entreprise les parts en propriété, c'est-à-dire tous les brevets et tout, constitueront de, de, de euh, euh, 50% de l'entreprise et 50% des actions de l'entreprise sont mises à la disposition des investisseurs que vous pouvez devenir, comme moi et, et bon nombre de participants actuellement en ligne sont déjà. Oui, parce qu'en vérité, il y aura 20 milliards de parts mises en vente, mais ce, euh, euh, 20 milliards de parts disponible mais seulement 10 milliards vont être en vente pour, pour, pour un montant de 40 millions de dollars à lever. C'est un financement qui va se participer en trois grandes étapes. La, il faut comprendre que c'est que, euh, euh, euh, quand je parle d'étape, j'ai plutôt envie d'utiliser le terme stade. Oui, voilà, je précise, le développement de ce projet va se passer en trois stades et en 17 étapes, trois stades, 17 étapes. Un stade, c'est quoi? Un stade, c'est le niveau d'avancement de réalisation du projet avec, à certains niveaux, les interventions des grandes fondations de financement. Pendant ce temps, une étape, c'est le niveau de réalisation du plan financier. Il y aura donc trois grands stades. Le premier stade, c'est le stade de la semence où, où il sera question de mobiliser environ 2 millions de dollars afin de créer le prototype le prototype et de développer véritablement la technologie et d'avoir les certifications cette étape là va ce stade là va avoir cette étape de développement euh, euh, du projet de financement du projet après cette étape après ce stade il y aura le deuxième stade c'est-à-dire une fois que le prototype est conçu et y a eu des certifications le deuxième stade va consister à lever 5 millions de dollars en plus des deux premiers millions de dollars. Et ça, ça va se faire d'ici 2025. Et à ce stade-là, qui ira de l'étape 8 à l'étape 12, il sera question de construire la chaîne de production, de fabriquer déjà cet appareil et de commencer même déjà à vendre cet appareil-là. Et durant ce stade-là, 18 des 10 milliards de parts des investissements seront une fois de plus libérés. Et enfin, on aura la troisième Et à cette étape-là, on va voir que ce ne sera plus les petits investisseurs qui seront dans le projet, mais de gros investisseurs, de gros fonds de capital risque, de gros fonds d'investissement vont commencer à faire leur entrée. Et ensuite, on aura la troisième étape qui va aller de 2025 à 2027. À partir de cette troisième étape-là, de ce troisième stade, autant pour moi, qui va aller de l'étape 13 à l'étape 17. On va donc voir les vins de fonds complets de 20, millions de, de 20 millions de dollars. On va voir euh, euh, euh, euh, de gros fonds d'investissement rentrer dans le projet. Le, de, la vente du. du de, de, de l'application va se faire dans beaucoup d'autres activités et d'exploitation internationales mondiales même d'ailleurs. Donc voilà les différentes phases qui vont constituer le développement, l'évolution de la de ce projet et après ces quoi ces quoi grand stade vers 2015 donc d'ici 7 ans on va assister à l'introduction à bourse de cette entreprise au passage de son marché primaire au marché secondaire. Souvenez-vous, le marché primaire va se faire en trois stades. Le premier stade, le deuxième stade et le troisième stade. Et après ces trois stades-là, il y aura le passage au marché, le passage au marché secondaire. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a toutes pour vous permettre que dès aujourd'hui, pendant que nous sommes encore au marché, pendant que nous sommes au pendant que nous sommes encore à l'AP2, de pouvoir acheter des investissements à 0,001 0,001 dollars c'est le coût actuel, c'est la valeur actuelle d'une part d'investissement. Pour pouvoir, demain, après demain, dans trois ans, dans 5 ans, dans maximum 7 ans, Voir votre action se valoriser à un dollar. Oui. L'objectif de capitalisation de cette entreprise. Et le capitalisme, le capitalisme, on même pas de le capitalisme, de. capitalisme, le de le capitalisme, le de le capitalisme, le de le de le l'état c'est que vous devez vous positionner dans cette affaire. C'est maintenant Donc, très cher, en suivant le conseil de Warren Buffett, le meilleur moment donc pour rejoindre ce projet, c'est maintenant. Rejoignez-le maintenant afin que qu'ayant acheté votre part d'action, vos, vos parts d'investissement, vos actions à très vite prix, vous puissiez, d'ici à partir de 2025, 2027, 2030, voir la valeur de vos actions. Vous puissiez voir la valeur de votre action augmenter de manière exporte, importante. Et que, puisque vous êtes actionnaire de cette entreprise, vous puissiez commencer à profiter des dividendes. Voyez, à partir de 2025, commencer déjà la mise en vente des premiers lots de cette application. Et à partir de 2027, commence déjà à étendre la vente dans un peu plus de pays. 2022, en fin 2022, on a en 2023. Il s'agit de rejoindre ce projet maintenant afin que dans les croix qui arrivent, dans les 4 ans, les cinq ans qui arrivent, vous commencez déjà à jouir. les bienfaits de ce projet-ci à travers les dividendes qui vont s'éteindre commencer à être reversé parce que l'entreprise aujourd'hui marche de croissance de progression de 40% tous les ans de, de reverser environ 50% de ses revenus à ses investisseurs que vous et moi nous serons. et vous pouvez vous imaginer c'est des prévisions c'est vrai c'est des spéculations c'est vrai mais voyez vous c'est comme ça que ça marche tout entrepreneur qui se lance, tout homme d'affaires qui se lance, tout homme business qui se lance, c'est parce qu'il se lance avec des prévisions de faire des gains, avec des prévisions d'apporter de, de, de, de, de, de, de, une solution qui va être demandée, avec des prévisions de faire du chiffre d'affaires, avec des prévisions de rendre cette entreprise rentable. Et il y a lieu de penser de croire que notre entreprise sera à l'état. Pourquoi? Parce que toutes ces spéculations sont faites sur un chiffre, sur un nombre de... sur un paquet de clients d'environ 100 000 clients à un million de clients. Pourtant, vous avez vu, il y a aujourd'hui 537 millions de malades de diabète Mais notre entreprise ne vise qu'un seul million. Donc, vous comprenez que c'est si de quel... Si de telles ambitions de croissance sont faites sur un potentiel d'un million, alors que nous avons 547 millions, ça montre que la demande est forte et on peut faire encore beaucoup plus que ça et faire de bien meilleurs chiffres. Donc, très cher, voilà le projet auquel vous êtes invité ce soir. Vous avez la possibilité donc de vous positionner dans l'une ou l'autre des catégories et de devenir soit un investisseur débutant, et de prendre un package qui va entre 1 000 et 50 000 dollars, soit alors de devenir un investisseur stratégique, un investisseur visionnaire, et rentrer dans la cranche de ceux qui ont investi un 100 000 dollars, à 2 millions de dollars, et négocier avec l'entreprise, avec le fondateur, votre niveau de détention, votre niveau de, de, de comment dirais-je, au niveau de la preuve, la valeur auxquelles la part peut vous être vendue. Parce que oui, vous l'avez compris, 0,001 dollars, c'est plus de dollars, c'est un dollars. Il n'y aura pas beaucoup qui soient capables de le faire. Mais le possible n'est pas africain. Les africains, il y en a qui sont courageux, il y en a qui sont visionnaires, il y en a qui ont les moyens et s'ils sont capables d'investir 100 000 dollars dans ce projet. Donc du coup, du coup, vous pouvez prendre sur vous, vous pouvez prendre de, de, de, le, le, le courage, soit de prendre 1 000 dollars, 2 000 dollars, 5 000 dollars, 10 000, 15 000 dollars, ou why not, si vos moyens vous le permettent. 100 000 dollars et plus et vous et, et prendre encore un peu plus de possibilités. Et vous avez compris plus le, le, le, le paquet de parts d'investissement que vous achetez est grand, plus votre potentiel de gain est très élevé. Alors comment faire pour devenir investisseur dans ce projet C'est simple. Vous pouvez vous inscrire à travers un lien que nous pouvons vous communiquer. Prenez simplement tâche avec celui qui vous a invité à cette présentation ce soir. Il va vous remettre un lien que vous pourrez utiliser pour pouvoir vous inscrire. Et une fois que vous vous, vous inscrivez, vous remplissez les données, vos informations dans le système, c'est-à-dire les informations de votre carte nationale d'identité, les informations de votre localisation. C'est la deuxième étape. La troisième étape, vous rechargez votre compte avec le montant d'argent ou alors une mensualité que vous voulez payer et vous procédez à l'achat. De votre repas, de vos parts d'investissement part à travers votre back-office. Donc, voilà, ces quatre étapes simples pour lesquelles nous pouvons vous accompagner. Ces quatre étapes pour lesquelles moi et ma collaboratrice et tout, mais tout mon staff, nous sommes disposés à pouvoir vous accompagner. Donc, rapprochez-vous de celui qui vous a invité ou alors rapprochez-vous de Laurent Bassa qui est ma collaboratrice qui m'accompagne sur ce projet, ou alors le reste des membres de mon équipe qui se trouvent à Douala, à Yaoundé, à Bafoussa, Mission, au Cameroun et dans d'autres villes à saint Lima, au nord aussi. Donc rapprochez-vous d'un de nous, nous allons vous dire, nous allons vous assister, nous allons vous accompagner sur comment euh, euh, euh, rentrer dans ce projet. Je voudrais finir en vous présentant, en vous présentant les packs que vous pouvez avoir, que vous pouvez euh, euh, euh, acheter. Pour pouvoir devenir membre de ce projet, pour pouvoir prendre des actions dans cette entreprise. Vous avez, tel que vous pouvez le voir à l'écran, des paquets de 1000 dollars. voilà, Vous pouvez prendre des paquets de 1000 dollars, de 1500 dollars, des paquets de 2000 dollars, de 3000 dollars, selon vos possibilités, et vous pouvez payer en plusieurs charges soit en 20 crash, en 10 crashs ou en une seule crash. Et voyez-vous, ces crashs sont mensuels. Vous prenez un paquet, par exemple, de 1 dollars, tel que vous voyez ici au-dessus, et vous pouvez décider de payer en 20 crashs de 50 dollars, en 10 crashs de 100 dollars ou en une crash de 1000 dollars. Et selon le nombre de crashs, la quantité de parts d'investissement que vous achetez est beaucoup, plus, est beaucoup plus faible, beaucoup plus importante. Mais vous pouvez le remarquer ici sur cette avant-dernière colonne, que la valeur des actions est de 0,001 dollar, point de 10 francs, c'est-à-dire environ 7 francs. Donc, vous achetez aujourd'hui une part d'investissement à 7 francs pour un potentiel de valorisation de 1 dollar et qu'à les 7 ans, lorsque, selon les prévisions de l'entreprise, l'entreprise sera suffisamment euh, euh, euh, suffisamment mature pour rentrer sur les marchés boursiers. Donc, chers tous, c'est vrai, c'est un risque. Oui, il faut le reconnaître. Je ne vais pas ici vous dire que ce que j'ai pris en investissant dans ce projet, parce que c'est un projet, c'est une vision, c'est une prévision. Il est possible que les choses se passent bien. Ce que je souhaite, d'ailleurs, j'y crois, mais il est, aussi possible que, il est aussi possible que les choses se passent mal, parce que vous devez le savoir, vous devez le garder dans vos critères. En matière d'investissement, le risque zéro n'existe pas. C'est du capital risque. Il est possible que ça se passe bien, tout comme il est possible que ça se passe mal. Vous devez en être conscient. C'est vrai donc c'est un risque. mais dans la vie, qui ne risque rien à rien. Je... Est-ce que vous n'avez pas encore perdu de l'argent ici dehors Est-ce que vous n'avez pas encore perdu des choses Moi, j'en ai déjà perdu. Mais cela ne me fait pas décourager. Je continue à y croire. Je continue d'oser. Je continue de prendre le risque. Parce que dans la vie, il ne risque rien à rien. Donc, du coup, oui, vous pouvez prendre le risque de 10 000 dollars, 1 500 dollars, 2 000 dollars, 3 000 dollars. Selon vos possibilités et d'offrir à vous-même dans vos vieux jours, à vos enfants, à vos petits-enfants, le, le, le privilège de copropriétaire de cette entreprise et de pouvoir appartenir à une entreprise qui est unique. Alors, Philippe. La question. caractéristiques De cet appareil qui pleure qui des appareils qui font une surveillance périodique. La surveillance est périodique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous décidez aujourd'hui de faire un prélèvement de sang. On vous fait un prélèvement de sang et on va donc vérifier quel est le niveau de quel est le taux de glycémie. Donc, si vous ne faites pas le prélèvement, vous ne savez pas à quel niveau se trouve votre glycémie. L'appareil que nous, nous allons mettre sur le marché, c'est un appareil qui surveille en permanence sur votre et relié à votre ou à votre ordinateur portable. Et il surveille en permanence. Il surveille en permanence vos choses de vos couteaux dessus. Et vous renvoie les informations à vous, et même à votre médecin à vous mettre en garde. Si jamais vous vous retrouvez dans une situation où le taux de sucre est en train de monter, l'appareil va vous signaler que faites attention, votre taux de sucre est en train de monter. Ou alors, si votre taux de sucre est en train de chuter, l'appareil va vous mettre en garde et va vous dire, faites attention, votre taux de sucre est en train de, de chuter. Et en train de chuter, puissiez le corriger. Donc voilà l'une des différences majeures. L'appareil sont périodiques chèques 2. Le nôtre aura une surveillance permanente et très peu coûteuse, donc beaucoup plus accessible aux malades et aux malades de diabète. Donc voilà les deux avantages concurrentiels qui vont nous permettre de pouvoir nous pouvoir avoir des, des parts de marché importantes pour atteindre nos prévisions financières, nos prévisions de rentabilité. Alors, euh, et le troisième élément, euh, euh, euh, Philippe, c'est que les appareils qui sera connecté à, à qui sera connecté à votre smartphone. Vous n'aurez pas besoin d'aller à faire un prélèvement. Vous n'aurez pas besoin d'aller au docteur pour qu'il vienne faire des prélèvements. L'appareil en permanence. les sur vos bras et faire les prélèvements et faire les traitements et vous voilà les critiques qui font différence donc que la cré d'un bas je ne, je ne sais pas vous le garantir, mais, mais honnêtement, pour l'instant, le projet MLC est encore dans sa phase de conception, dans sa phase de mise en œuvre et dans sa phase de mobilisation de fonds. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, notre fondateur, notre fondateur est beaucoup plus préoccupé, est beaucoup plus préoccupé de lever des fonds pour le projet. Donc, peut-être plus tard. Peut-être que plus tard, plus tard, peut que plus tard, il pourra. Peut-être plus tard, il pourra voir s'il y a des passerelles. Mais pour l'instant, nous l'avons rencontré à Moscou puisque j'étais à Moscou avec mon équipe. Nous l'avons rencontré. Nous avons échangé en profondeur sur le projet et il nous a dit pour l'instant, il travaille. Il a de gros fonds d'investissement qui veulent rejoindre le projet. Il a de, de grosses un firme de capital risque qui peut mettre de l'argent dans du projet, donc il est concentré dessus pour pouvoir lever ces 40 millions de dollars pour pouvoir réaliser ce projet et euh, euh, euh, euh, réussir ce challenge d'apporter au monde ces différentes solutions de santé. Donc voilà, peut-être plus tard, je ne sais pas si c'est possible, qu'il y ait une passerelle, je ne sais pas, mais plus tard, ce sera peut-être envisageable, peut-être, parce que de mon point de vue, voilà, je ne sais pas comment ce sera fait, mais peut-être on en reparlera plus tard. Est-ce qu'il y a des questions? S'il si y a des questions, posez vos questions parce que nous sommes prêts au terme de notre présentation de ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous questions. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Ivan Saltanov a besoin d'investisseurs. Ivan Saltanov a besoin des personnes qui vont lui apporter leurs contributions financières en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, un peu partout sur la planète. C'est un projet qui mobilise des fonds un peu partout sur la planète. Il a besoin de toutes ces personnes-là pour pouvoir l'accompagner à réaliser ce projet. Voulez-vous être de ce projet Êtes-vous courageux Voulez-vous prendre le risque pour rejoindre ce projet Si c'est oui, alors n'hésitez pas à contacter ma collaboratrice, euh, euh, euh, Laura Ambassa, qui vous a envoyé ce, ce, son, son contact dans le chat, pour plus de détails, ou alors repartez vers celui qui vous a euh, euh, euh, invité à ce webinaire, afin qu'il vous explique davantage. Mais si vous avez besoin davantage de comprendre, ce webinaire a été enregistré. Il sera disponible demain sur notre chaîne YouTube et il est aussi diffusé en live sur notre page Facebook. Donc, vous pouvez la re revoir ce webinaire, cette présentation demain sur Facebook ou alors sur, sur YouTube et partager avec ceux. Mais tous les mercredis de chaque semaine, à partir de 20h heure du Cameroun, nous sommes connectés pour partager avec vous les évolutions, les actualités et vous présenter davantage les profondeurs de ce projet afin que, comme nous, comme nous avons fait, vous puissiez vous-même faire vos recherches, vous puissiez vous-même analyser ce projet et décider de prendre le risque très cher, c'est risqué de prendre, d'investir de, dans un projet, mais nous sommes de ceux qui disons, qu'il n'y a pas de, de, de réussite sans, sans, sans, sans risque qui ne risque rien à rien, mais en faisant vos propres recherches, en faisant vos propres analyses, vous pouvez vous rendre compte, comme nous, que ce projet en vaut la peine et le rejoindre. Donc, merci à vous tous d'être restés connectés à ce projet. Bonne soirée à vous et à mercredi prochain pour la prochaine présentation ou alors rentrer en contact avec ma collaboratrice Laura Bassa ou celui qui vous a invité pour passer à l'acte ou alors pour en savoir davantage sur ce projet. Merci, bonsoir. Ciao, ciao. Merci à vous tous et à mercredi et à mercredi prochain. Ciao, ciao. Bonsoir.